Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Et Nous allons encore parler de la situation de notre pays, la Guinée. Le rôle que joue l'ambassadeur voleur de vin, l'ambassadeur de France en Guinée. Et vous avez tous vu le communiqué où les bandits du CNRD autorisaient Fode à sortir. Maintenant, l'ambassadeur voleur de vin est en train de se vanter. Dire que ce n'est pas la demande des religieux qui a amené le CNRD à prendre cette décision, c'est plutôt lui, l'ambassadeur de France, qui se vante aujourd'hui, qui parle à des diplomates qui, qui veut se montrer comme si c'est lui qui influence sur le bandit Mamadi Doumbouya, C'est-à-dire l'autorisation la, de Faudé d'aller se faire soigner. L'ambassadeur de France aujourd'hui, il se tape la poitrine, c'est lui. Et quand on vous parle de cet ambassadeur voleur de vin, qui influence même sur l'opposition, chaque fois qu'il y a la manifestation, vous n'avez absolument rien compris. Je vous ai toujours dit, c'est un voleur de vin. Il suffit de taper le nom de l'ambassadeur Fombastier. Il suffit de taper sur Google, ambassadeur voleur de vin, formacier lorsqu'il était consul à Hong Kong. Un voleur de vin qu'on qu envoie en Guinée, qui se vante aujourd'hui. Parce que, je vous ai dit, c'est un ancien légionnaire, Dumbuya. Il y a l'influence de la France sur lui. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est dans leur intérêt. Les conseillers euh, dans, dans, dans, dans les mines, aujourd'hui, ce sont des Français. Rénovation du stade, aujourd'hui, ce sont des Français. Et vous l'avez entendu dire que oui, les relations entre la Guinée et la France, actuellement ça va. Parce que le président Fakonde, lors de la conférence économique à Abidjan avait dit aux Français et devant le monde entier qu'il est temps de couper le cordon ombilical. Donc ils n'ont pas aimé cela. Ils n'ont pas du tout aimé. Et le président Fakonde est allé vers les pays de l'Asie vers le Moyen-Orient pour pouvoir... Nos routes aujourd'hui, ce sont les Chinois, quand l'État soit petit. Donc, pendant combien d'années d'indépendance, de colonisation, ils n'ont rien foutu pour la Guinée Si le président est allé vers les pays du Moyen-Orient pour essayer de développer son pays, ce sont les mêmes bandits qui viennent. Maman dit quel accord ils ont signé Quelle aide ils ont apporté à notre pays Rien du tout. Donc cet ambassadeur voleur de vin, Fombastier, Bastier, ambassadeur de France en Guinée, nous devons dénoncer cet ambassadeur voleur de vin. Il faut que ce voleur de vin quitte la Guinée. Comme les Togolais l'ont fait, ils l'ont dénoncé. Nous devons dénoncer cet ambassadeur voleur de vin pour le chasser. Il est en train de s'ingérer dans nos problèmes internes. Voilà. Parce qu'il a l'influence sur le bandit Mamadi Doumbouya. Donc, aujourd'hui, c'est lui Grâce à lui, ils ont libéré Fode, ils ont donné l'autorisation à Fode Ousso. Donc, nous devons dénoncer cela. Deuxièmement, c'est les bandits autour de Mamadi Doumbouya. Si vous voyez que rien ne va, il y a tellement de vols, il y a des trafics d'influence. Les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, les Ahmed Durak, les Djiba, Djakite, les Bill Kondé. Ben, Aujourd'hui, même Papa Fofana, il a des, il a des sérieux problèmes. Dans l'affaire de Anaïm, il y a des départements où ils ont fait des trafics d'influence, ils ont appelé des directeurs parce que ceci. cest c'est-à-dire tout le monde, les gens vivent dans la peur. On est tous, en Guinée aujourd'hui, les, les administrateurs, ils ont juste peur, mais personne ne veut du bandit. Qui va, enlever, qui va couper la tête du bandit C'est ce qu'on attend seulement. Sinon, personne ne veut du bandit. Donc, ces amis aujourd'hui, le jour du coup d'état que vous avez vu, les civils qui étaient parmi les forces spéciales. C'est pourquoi on vous a dit que ce n'est pas un coup d'État de l'armée ni du peuple de Guinée, mais plutôt le coup d'état des bandits, des narcos et de leurs amis. Donc, ce sont eux aujourd'hui, euh, Bill Condé, ce sont eux qui influencent aujourd'hui un peu partout. Ce n'est pas pour rien, ils ont mis euh, Ousmane Kaba, Ousmane Doumbouya plutôt, comme conseiller la dernière fois, il a été nommé. Parce que les papas Fofana, ils ont fait des bêtises un peu partout au niveau de Anaïm. Ils ont sorti de l'argent. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, je vous ai toujours dit il y a eu tellement de dépenses qu'aujourd'hui, ils ont un sérieux problème. 34 000 milliards de déficit. Donc, le pays aujourd'hui, voici deux grands bandits qui sont en train, ils se disent que ce sont des civils, mais qui influencent aujourd'hui parce que c'est un, un gouvernement de voyous. Il n'y a pas de sérieux. Ce sont des vagabonds qui sont là, comme des gens comme les Bill Condé, des Ousmane, Ousmane Doumbouya, des cousins à Mamadi Doumbouya, qui influencent sur les travailleurs pour signer des documents, pour sortir des chèques au niveau même de la Banque centrale, pour vider de l'argent, faire des virements dans des comptes à Dubaï un peu partout. Voici les bandits qui sont là-bas. Parce que Papa Fofana, c'était l'Argentier. Lui, il a des sérieux problèmes aujourd'hui. Il y a des plaintes un peu partout sans parler des Ambaras, des voleurs comme ça. Comment est-ce que le pays va aller Comment est-ce que des, le pays peut avancer des tonneaux vides qui influencent sur les travailleurs, sur si les directeurs, qui prennent des décisions bidons Et Mamadi Doumbouya était là le 5, 5 septembre, en train de nous faire croire aux personnalisations de la chose publique, c'est-à-dire des beaux discours pour tromper le peuple de Guinée. Hey, Oumou non mato, no matina. Ousmane Dumouya, on est au courant de tout. Vous qui êtes en train de rendre aujourd'hui votre bandit de Mamadou Dumouya impopulaire. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de vos actions On est au courant de tout. Tout ce que vous faites, on est au courant de tout. Et je vous ai déjà dit une chose. 95% de la population guinéenne en ont marre. C'est seulement que ce petit clan qui pense pouvoir tout contrôler, walloy, le moment venu vous allez comprendre que déjà le peuple était, eh, le peuple était patient seulement, mais le moment venu vous allez mal partir Aldiwa adjumana. Aldiwa adjumana. vous voyez c'est vous qui le rendez lui-même il a peur même il est sorti du pays aujourd'hui si maman si dit aujourd'hui il a les moyens qu'il y ait un coup d'état aujourd'hui là il reste là-bas, il, il rentre en France l'argent qu'il a volé il va profiter parce que lui même il sait en âme conscience qu'il ne peut rien faire de mieux que le président Fakonde. Mamadi Barabobi, en âme conscience, ce qu'il veut aujourd'hui, qu'il y ait un coup d'État en Guinée. Là, comme ça, il va dire Ah vous avez vu, ce n'est pas de ma faute. Il rentre en France. Fantagbe a suffisamment de l'argent. Euh, Dumbuya, sa fille, en Suisse aujourd'hui, elle a un compte bien garni. Donc, Mamadi va profiter de tout ça. C'est bien en Côte d'Ivoire, à Dubaï. Jusqu'à sa mort, il ne va plus souffrir. Mais vous, les bandits qui êtes à côté, là vous allez tous perdre. Parce que le mal Allah a dit fait à de Allah, là tous ceux qui sont en train de Allah, Allah a dit Le mal que vous a dit ce de Allah, a dit de à la so -so la djamanakona. Djamanakona de alla la para ou jamana kono jamana kono del brawara fisri lom balié alla massa djoulé tala anu général kuma mais comme dolué Hankrin dans le brawara sise al la Al le kaketa Al ko, alla le Al le kafoko avant que mamadi Dumbuya ya youri amni miri ala kafoko mo kojuke moi moddo dumbuya djoumbu ya kréfa alien woudité ko ala le ala kafoko alors qu'à quoi qu'à quoi joue le ké? Est-ce que Dieu Allah Subhanahu wa Taala nous a recommandé de faire le mal? Alu kodyu kelalu, fisi lom balulu sababu, albrayi na sababuko. Votre membre d'Ubuntu le bandit, il était en Hollande. Nous Almata pas rencontré de Il était dans la légion. Pourquoi vous n'avez pas été derrière le bandit, le narco, dans la légion pour faire un coup d'état? Quelqu'un, moi, j'ai confiance à Kalaro. Aya alala, Quand tu de Jangfala? What is Jangfaké? Et il continue à humilier. Ces personnes, Fissililom Balilou, Al-Temaloyala, Al-Teslana Al-Agne, Al-Ketamouf Al-Agne, el vous n'avez même pas honte. Il a invité El-Asseludalou, Syria Touré, à son investiture, à la Banidi, Fissililom Vous n'avez pas envoyé des lettres à El-Asseludalou. Vous n'avez pas envoyé des lettres à Sidia. Ils ne sont pas sortis ici pour vous soutenir, Fissilom Balilu. Vous n'avez pas retourné votre arme contre ces personnes. Adiyah. Les enfants que vous avez manipulés, les forces spéciales, vous avez tué combien de personnes Alia est où aujourd'hui Ficil l'homme balilou. Namori que vous avez trompé le chef d'état-major Ficil l'homme balilou. Al-Bahoulirako Alali, Ficil l'homme balilou. Al-Temalou Yaladi, Al-Kalalalou, Mofo Alalou. Souli al nous le 5 septembre. Yemini, Yémini, Ficil l'homme balilou. Kata, Kata, Mercenel Uta, Kanadagine Fils Ficil l'homme balilou ko Allah. Allah Kafoka Allah Subhanahu wa nous a dit de faire le mal. Des malfaiteurs comme ça. Des rancunés. Al-Temalou al Vous avez cru que non. Au début, oui, on va faire le coup d'État. L'opposition, on va profiter. On va. Voilà. Vous avez dansé à Bambeto. Mais Allah Bani dit. Aujourd'hui, kabale et Talaka. Al-Ben A Kenny RPG Mina. que vous allez endormir les gens. Que non, c'est le coup d'État du président Fakonde. Vos mensonges le président fakonde a parlé le rideau du mensonge est tombé aujourd'hui Cancan, il faut militariser la ville de kankan parce que vous avez envoyé beaucoup d'argent donné des véhicules Comment lui est cal fait alter ce cal fait djampantelo alter ce là vous ne pouvez rien faire ce que le président fakonde n'a pas fait son lou albraprela eh eh n'a qu'un grand sans colin vous êtes djampantelo la coro dire que dire la pa lu coca à lu vous n'avez pas le niveau faut il dit vous vous êtes en train de voler, vous êtes en train de construire, moi dit acheter la maison, le terrain de la famille de fermes et son âme. 3 millions de dollars, moi m'a dit, le bandit, son salaire, c'est combien, l'argent qu'il a volé à la présence, plus de 30 millions de dollars, il a présenté au peuple de Guinée, des bandits réunis seulement, vous pensez que nous on va s'asseoir vous regardez vous n'avez pas vu vos amis les Burkinabés et les Maliens ils vous ont lâché parce que vous vous êtes des traîtres au moment que eux ils sont en train de dire non à la France les bandits sont en train de signer des contrats pour déstabiliser le Mali le long des frontières guinéennes les Maliens ont compris que vous êtes des bandits vous êtes des narcos parce qu'au Mali on n'entend pas à faire de drogue au Burkina on n'entend pas à faire de drogue eux ils sont en train de combattre les terroristes dans le nord les forces spéciales ont été créées pour lutter contre les terroristes. Mais vous, les bandits, vous avez pris ce pouvoir contre votre bienfaiteur, Fissil Lombalilo. Almaï Aliébi, la honte totale. Balasamura, Sadiba. Ergomu, on dirait des bambins, on dirait des mendiants. Vous partez pour voir la coordination du mandi. Et vous pouvez nous accompagner, on va aller saluer dans la... Vous, vous n'avez pas honte pour aller mettre pied sur le président Fakonde. Votre patron, le voleur Mamadi Doumbouya, Après combien d'argent Au palais. Il continue à humilier. Vous, les bandits, vous êtes en train de construire. Les proches du président Fakonde. Adja Guénère, paix à son âme. Elle est revenue en Guinée. Sa fondation n'avait rien à voir avec le gouvernement. C'était humanitaire. Elle n'avait pas un budget de l'État. Elle faisait des demandes à l'étranger. C'est une intellectuelle. Pour aider des Guinéens. Le jardin de octobre appartient à tous les Guinéens. Mais vous avez refusé. Elle avait déjà obtenu des dons que vous avez détournés. Et vous, en, vous venez vous flanquer aujourd'hui. Vous adressez, je ne sais pas, votre condoléance bidon. Irresponsable. Surtout venant des gens de qui Des tonovides comme hé, hé, Amara. Moussa Moïse, oui il le fait. Le tonovide Amara, il valide ça. Parce que des orgueilleux, fils du Lompa Li, elle eh ne m'a fait sur l'omballe qu'à Marabo. Je n'ai pas vu un orgueilleux qu'à Marabo. Mais qu'on a qu'à dérouiller la Francomoc à Marafé. Directeur sous l'ombali m'fait. Qui t'a qui blaka soulayano. laiane? Moi, m'ken Sababouye qui l'a yére? Qui que directeur de l'École militaire le Président Fakoné? Qui sous la fils aye? Qu'on a qu'à tout faire au Maroc, au Libérien, toi sous betou framment malé. Qu'on a qu'à moi, bah moi seront. Ah que déjà maintenant m'connais. Lagine, Président Fakoné na okala. Fils du Lompa Li t'annuye. Momi ni sou la fi c'est la kay kay directeur de police momi na okela connaît ca président de l'assemblée okene momi na terero fi lombali tanouye, danga dentano kabo président fa Alou ko allo ko amra kounde mo kounda su yammi na ki famina kala malo Mouami fataka kabo noro ki fataka honoré ki le honoré ka ko nyuma ma jampala da mo mo kama wallo mote moti il faut aussi faire ce que tu fais. Il faut aussi faire ce que Moi, je ne fais pas. Mais tu as fait un truc. Tu as fait un truc. ta as fait un truc. Tu as fait un truc. Tu as fait Mamadi Doumbouya vient de Canca. Canca c'est Ce que les gens de Canca ont dit à Mamadi Doumbouya. Tu as fait un truc. Tu à fait un truc. Il en Maracou. Vous pensez que nous, nous sommes maudits. On va accompagner des voleurs, des bandits, des orgueilleux. Qui sont en train d'humilier nos élites aujourd'hui. C'est des gens qui ont fait mieux que vous. Ceux qui vous ont lavé, qui vous ont fabriqué. Il a fallu du temps seulement. On dit Le président il l'a dit. Plus le singe monte haut, on voit son derrière. Et bien c'est parce qu'on est en train de voir vos beaux discours le 5 septembre. C'était l'euphorie. Les gens étaient contents. Et parce qu'ils ne savaient pas que le coup d'état, c'était un instinct de survie. C'était le coup d'état des narcos. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de voir. La vérité est là. Les saisies de records. Drogue, drogue partout. Drogue, drogue partout. Il a fallu seulement si peu de temps, une année, pour que les gens comprennent qu'on a affaire à des bandits, à des narcos et non des gens qui sont venus pour sortir la Guinée. Vous n'avez ni, ni ce savoir, ni les hommes, mais vous faites semblant. Vous voulez le chaos dans ce pays. UFR est en contradiction avec vous. UFDG, ANAD, et tous ceux qui sont derrière lui, vous êtes en contradiction avec eux. sans parler du RPG victime de vos de ce de, de cette trahison et vous pensez que des petites des por, des, des petites personnes derrière vous les faïa les baouri qu'on nous dans la bouche que c'est des politiciens vous les entendez parti égal à parti vous allez sentir après après le mois de Ramadan vous allez connaître le peuple de guinée pour vous dire que nous nos, nos politiciens vraiment ils ont de l'amour pour ce pays ils ont écouté les religieux ils ont respecté le mois 5 de ramadan. Mais comme vous êtes euh, toujours dans, dans la peur, c'est-à-dire dire, dire ah, si on organise des élections, on quitte tout le mal qu'on est en train de faire aujourd'hui. La criat fait là. Nous allons rendre des comptes et nous allons partir en prison aussi. Effectivement, c'est ça. C'est pourquoi vous avez peur. Il faut détruire ces grands partis, ces grands leaders. Il faut les humilier. Il faut les rabaisser. Vous pensez que vous êtes forts. Mais je vous ai dit, tous les ingrédients sont déjà là pour un coup d'état. Tous les ingrédients. Et toute force est militaire qui va se lever aujourd'hui. Ils n'ont même pas besoin d'aller au palais. Il suffit de faire une déclaration. Et le peuple de Guinée, partout sur l'étendue du territoire, et les gens vont sortir pour accompagner comme au Burkina, de la manière Ibrahim Traoré a fait son coup d'état. Parce qu'on est fatigué. Nous sommes fatigués de vous les voleurs. Nous sommes fatigués de vous les, ar les arrogants. Nous sommes fatigués de vous les tonneaux vides. Vraiment, vous avez fatigué les Guinéens. Vous pensez que c'est nous qui allons venir, s'asseoir encore vous demander de pardon. Non, allons-y sur cette lancée. Bara falline la maman de Doumuyako, l'on estonal la ton, doumreté. Moi, c'était un clame maman dire au baraban à cette langue. Foi, whati le ton, fanka adenne. Il suffit seulement qu'ils prennent quelque chose et couper, c'est fini. À Donc, euh, c'est ce que j'avais à dire contre ces bandits là. Ala laïna ana première dame na. Alama na jamana kuna kanala. Kanab jamana bob bandi lubro Cambre kambre balubro. Jam fanté lubro. Fils l'homme balubro. Hier l'homme balubro. Où vous étiez quoi hier? Poussière. Vous avez formé une rébellion grâce au président Faconde. Vous êtes vous êtes devenu quelque chose. Un tapissier comme Balat qui est le chef d'état major. Donnez une nouvelle voiture. Kabon ta kadima sokono. Bala, Président Faconde. Amara, on t'a foutu en prison ici. Celui qui t'a lavé, t'a nettoyé. Le président Fakonde. fils de l'homme il est Amara. Idi on t'a foutu en prison au temps de Lassana Conte ici. Même au temps des de, de, de, de Dadis. Celui qui t'a nettoyé. Tu as été, tu fus le premier officier militaire à être nommé par le président Fakonde. Un gros traite encore. Le cerveau du coup d'état. Sans parler du traite. Un légionnaire rejeté. Nous t'étais... Idiamine. Et ce vaut rien, même qu'il ne peut même pas faire une phrase, une, une, une phrase normale. Ce bandit nous été Idi Ce bandit n'allait pas venir. Non, c'est vraiment, vraiment dommage pour notre pays. Et puis ils veulent diriger le pays dans l'arrogance des règlements de compte. Vous pensez que là, un on peut développer un pays dans les règlements de compte, dans l'arrogance, dans humilier des personnalités comme ça? Vous pensez que le président Fakonde aussi, il ne pouvait pas profiter des dossiers qui étaient dans les tiroirs pour humilier El Humilier. Hein Pour humilier ces gens-là. Oui. Diallo Alpha Algouba qui dit que le trafic de drogue, ça n'a pas commencé maintenant. Il faut citer les noms. Les dadis ont lutté. Les personnes que les dadis ont combattu, c'est les mêmes personnes qui sont autour de Doumbouya. Les personnes que dadis. Je vous ai dit le procès du 28 septembre. Les Amara, si vous voyez qu'ils ont accéléré ces dossiers, c'était pour humilier les dadis. Nous voulons tous la réconciliation. Nous voulons tous la vérité. Mais il y a la manière de faire. Ce n'est pas des criminels du 5 septembre. Ce n'est pas des bandits du 5 septembre qui peuvent nous parler de justice. Non. Comment des criminels, des tueurs, des traîtres peuvent nous parler de justice De quelle justice Des gens qui ont tué des Guinéens. La garde présentielle. Le temps du Président, il y a eu des élections, même si des gens étaient opposés. Les bandits, qui les a mandatés Qui les a mandatés, qui les a mandatés Personne. Et comment ces bandits-là peuvent nous parler de justice Ils sont là qu'à humilier des gens. Ils sont dans l'arrogance. Et vous voulez qu'on reste là, croiser nos bras pour soutenir ces voleurs, ces vauriens Ils n'ont rien de mieux de meilleur que certains de nos militaires aujourd'hui. Ils n'ont rien foutu pour ce pays. Comment des bandits, de trompeurs qui ont trahi leurs bienfaiteurs vont venir nous parler de justice? Où sont les corps du 5 septembre ou les victimes du 5 septembre? Les familles, on les interdit de parler. Rien ne les donne, on ne les donne rien. Combien de responsables aujourd'hui ont leur compte gelé, qui ont servi ce pays, qui ont construit ce pays, qui ont cherché des contrats de marchés pour ce pays, ils sont assis aussi, sans un salaire. Ils sont des pères de famille. Des bandits, des vauriens sont là aujourd'hui en train de faire la belle vie. Tromper le peuple dans la démagogie. Comment on m'a dit pas un, un gouvernement légitime peut avoir un budget de 725 milliards Même le président Fakone n'avait pas 700 milliards. 600 et quelques. 600 et quelques. Un bandit. Transition. Comment il peut avoir un budget de 725 milliards Quand je vous parle d'un déficit de 34 000 milliards, c'est toutes ces dépenses inutiles de ces bandits. Tous ces ministres sont venus des dépenses inutiles. Rénovation, rénovation. Ça nous a menés où nous on, Ils sont là en train de dire qu'ils ont des ministres vraiment qui sont incompétents. Mais le, le patron même est incompétent, c'est un tonneau vide. Comment vous allez parler des autres Lui-même, c'est un tonneau vide. Comment des tonneaux... Celui même d'abord qui est en haut, il est tête pourrie. Les autres vont être comment